Pour les jeunes c'est plus le même deal Pour celui qui traîne comme pour celui qui fait le tout droit De toute façon y a plus de boulot La boucle et le système à la sous l'eau Et les jeunes se saoulent Ça sous le silence Seul lit sur la rue Et quand dans le sens C'est pas un souci ceux qui s'y sont préparés Si ça se peut Certains d'entre eux même s'en sortiront mieux Mais pour les autres C'est clair, sera pas facile Faut pas se voiler la facile Il suffit de prendre les kills le terrain le lendemain s'assurer que les siens et bien Éviter les sur un Afin de garder son bruit intact Son équipe prend pas accouder. Écoute de scanner pour garder le compte à rouler Suis des éviter les autres bouger Surtout jamais prendre le congé. C'est ça que tu veux pour ton fils C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner Mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le, profite par les couples Ne le laisse pas chercher ailleurs L'amour